Bonsoir, bonsoir, je remercie beaucoup le grand maître génie Alaga pour faire revenir mon époux, pour euh, revenir mon époux. Je suis vraiment content, malgré le temps que j'ai parcouru, le grand maître Alaga m'a aidé à faire revenir ma femme. Je remercie beaucoup les génies Esprits d'avoir fait ces miracles, je suis vraiment content du fait que vous avez fait revenir ma famille. Je remercie beaucoup Eugénie, le grand maître à la gang plus 229 94 62 69 81. Je m'appelle Kizira Rego. Merci beaucoup.